Yo les gars, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, aujourd'hui je vais te donner la recette et surtout le projet pour faire un track Slap House J'ai designé pour toi quelques petits presets sur Vital, c'était totalement gratuit, donc tu n'as pas d'excuse si tu ne prends pas le pack Voilà un petit pack de quelques petits presets, j'ai utilisé uniquement les presets disponibles dans ce pack pour faire cette vidéo et ce son là D'accord, j'essaie de faire un petit son slap house, un petit pack du moment. On appellera ce petit pack le Big Slap. Si tu es abonné à la recette, tu auras accès directement au projet. Tu pourras le télécharger, le mettre chez toi, faire ce que tu veux avec. Si tu veux, tu as également les presets vitales totalement gratuits. Que tu pourras télécharger dans le lien de la vidéo encore une fois. C'est une petite dizaine de, de presets totalement gratuits. Exprès dans le style Slap House. Maintenant voilà, si tu es abonné à la recette, tu as accès au projet complet. Si tu ne l'es pas, tu peux toujours choper les presets et maintenant je vais te faire écouter ça let's j'espère que ça vous aura plu j'espère que ça vous sera utile tu peux choper ce petit pack de presets spécial le big slap exprès pour la slap house quelques petits presets pour vital c'est gratuit donc tu peux le choper tu peux l'utiliser il n'y a aucun souci si tu es abonné à la recette tu as accès directement au projet pour pouvoir le réutiliser et en faire ce que tu veux si tu connais pas la recette je t'invite à aller checker ça elle tirait du milieu tous les mois on actualise toutes les semaines on actualise on met des packs de samples, des presets, des remakes. Bref, il y a tout ce que tu veux pour faire la prod. Toutes les semaines, nouvelles vidéos, toutes les semaines. Nouveaux packs, nouveaux presets. Bref, du contenu, il y en a. Il y a ce qu'il faut pour faire de la prod. Je vous dis à très vite. J'espère que ça vous sera utile. Ciao les gars